il y en eut certainement de plus douloureuses ou de plus dramatiques, et il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin dans le passé. Pensons aux célébrations pascales des chrétiens de Syrie ou d'Irak depuis près de 20 ans. Mais ces Pâques-là n'eurent rien d'étrange, au contraire. La guerre, la violence, la cruauté, le mal visible des maisons et des églises en ruine, le mal repoussant des blessures dans la chair, le mal démoniaque des visages fermés à la pitié, des rictus de jouissance haineuse, des yeux figés dans une ténèbre brutale, ce mal des péchés de l'humanité qui déferlait comme un fleuve dont les digues ont sauté, n'en faisait que mieux ressortir l'urgence de Pâques, le besoin de Pâques. Car seul le Christ dans sa puissance divine peut renverser cet empire du péché qui contamine nos cœurs. Lui seul peut en briser les chaînes incrustées dans notre âme. Lui seul peut faire triompher sa vie. En Syrie ou en Irak, la résurrection du Christ ne voulait pas seulement dire quelque chose, elle était à peu près la seule chose qui ait encore un sens, la seule réponse qui, qui soit à la mesure du combat. Combien ces fêtes de Pâques, de Syrie ou d'Irak sont éloignées de notre Pâques à nous en 2020 en France Pourtant, nous aussi, nous sommes affrontés à un mal d'une ampleur qui nous dépasse. Nous aussi, nous comptons les morts et les demi-morts par dizaines de milliers. Nous aussi, nous sommes mobilisés de quelque manière par la lutte contre ce mal. Mais curieusement, rien de tout cela n'a amené l'urgence de Pâques, le besoin de Pâques sur le devant de la scène publique. Il ne fut même pas question de faire de Pâques autre chose qu'une cérémonie privée, une liturgie de coin-prière, un rite accompli incognito comme dans le bon vieux temps des régimes communistes. Comme si la résurrection du Christ n'avait rien à dire à notre société dans ce qu'elle est en train de vivre. Non, toute notre attention était tournée vers la guérison des malades et l'endiguement de l'épidémie. Tous nos efforts étaient concentrés à nous protéger du mal et non à nous en libérer à nous conserver malgré le mal et non à trouver un sauveur vivant. Voilà l'étrangeté de notre Pâques. Nous sommes obsédés par la conservation de notre vie, mais aucunement par amour de la vie. Si nous aimions la vie, nous aurions tenu à ce que le Christ vivant soit publiquement fêté. Nous aurions vu dans Pâques l'occasion unique de placer notre vie entre les mains de l'auteur de la vie. Mais voilà si nous aimons notre vie, nous voulons la conserver sans avoir à la recevoir. Nous voulons la tenir entre nos mains et la retenir. Qui veut garder sa vie la perdra, nous a pourtant averti le Christ. Celui qui veut garder sa vie est condamné à la regarder s'échapper de ses doigts comme une poignée de sable. Tout au contraire, nous voulons, dans ce d'hier, affermir notre espérance dans celui qui est le vivant, dans celui qui nous donne sa vie, et dans celui qui nous conduit vers la vie éternelle. Aussi, nous sommes-nous penchés aujourd'hui, ou nous penchons-nous aujourd'hui, sur un texte de saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, frère Renaud. Au chapitre 15e, si l'on proclame que le Christ s'est réveillé d'entre les morts, Comment peut-on dire parmi vous qu'il n'y a pas de résurrection des morts S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ ne s'est pas réveillé. Et si le Christ ne s'est pas réveillé, vide est notre proclamation, vide est votre foi. On nous convainc d'être des pseudo-témoins de Dieu, puisque nous aurions témoigné de Dieu qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne se serait pas réveillé. Si, du moins, les morts ne se réveillent pas. Si les morts ne se réveillent pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Si le Christ ne s'est pas réveillé, vaine est votre foi, vous êtes encore dans vos péchés. Et encore, ceux qui se sont endormis dans le Christ ont péri. Si nous avons commencé à espérer dans le Christ jusqu'à jusqu maintenant, pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables des hommes. Alors frère Renaud, dans ce texte, Paul se confronte aux, à ces Corinthiens qui disent croire au Christ, mais qui finalement ne, euh, ne, ne, ne, ne pensent pas que croire au Christ inclut la foi dans la résurrection des morts, la résurrection des morts à venir. C'est ça Voilà, alors je dirais exactement que ce texte est bien au cœur de notre d'hier, puisque ce que Paul euh, pense, dans ces quelques versets, c'est l'articulation entre la foi, ici la foi au Christ ressuscité, et l'espérance, c'est-à-dire l'espérance de la résurrection de la chair. Euh, ici, je pense que euh, euh, Paul envisage la résurrection de la chair, la nôtre, plus comme un objet d'espérance, comme un article de foi. C'est euh, là où justement, euh, c'est là où c'est intéressant parce que il s'agit en fait de voir comment euh, notre espérance se nourrit ici d'un article de foi qui est la résurrection du Christ. Et donc, avoir foi au Christ ressuscité suscite en nous l'espérance que cette résurrection soit aussi pour nous. Exactement, et c'est là où nous sommes vraiment en plein cœur de notre problématique. Alors, vous avez remarqué que dans ce texte, il y a manifestement deux points sur lesquels les Corinthiens ne sont pas d'accord. Euh, en tout cas, qu'ils n'arrivent pas à, à, à, faire, à faire les leurs. Euh, D'un côté, il y a quelque chose qu'ils semblent admettre, euh, à savoir que le Christ s'est réveillé d'entre les morts. Et quelque chose qu'ils n'admettent pas, qui est la résurrection des morts. Et du coup, euh, Paul euh, appuie là où ça fait mal. C'est-à-dire que, le point sur lequel il sait que les Corinthiens sont d'accord avec lui, c'est-à-dire que le Christ s'est réveillé d'entre les morts, ben il leur dit, en ne croyant pas à la résurrection des morts, ben en fait, vous annulez également ce que vous prétendez confesser dans votre foi, la résurrection du Christ. C'est là où, euh, du coup, on voit bien qu'il y a une dimension rhétorique tout à fait, euh, et, et argumentative tout à fait évidente, à savoir que il s'appuie, euh, alors là en prenant le contre-pied, mais c'est un, un, un outil euh, d'argumentation, il s'appuie sur ce que les gens croient pour les amener à ce qu'ils ne, ne croient pas, en tout cas n'espèrent pas. Et donc il pousse jusqu'à l'absurde les conséquences de euh, cette, euh, cette non-foi dans la résurrection des, des morts, cette non-espérance dans la résurrection des morts, pour montrer qu'elle entraîne aussi l'annulation de ce en quoi ils croient. Alors, c'est ça, c'est si tu n'espères pas pour toi-même la résurrection de ton corps après mmh. que le Christ a ressuscité, voilà. à quoi sert la résurrection du Christ On se demande bien, euh, voilà. c'est le lien, en fait, ce lien entre ce qui s'est passé dans le Christ et ce que nous, nous pouvons attendre. Et, et, et il faut qu'il y ait, une, une, si tu n'attends pas ta propre résurrection, à quoi sert-il au Christ d'avoir ressuscité tout à fait. Et vous avez remarqué à quel point c'est insistant, hein, puisqu'il répète six fois, dans ces quelques versets, « Le Christ ne s'est pas réveillé d'entre les morts. Enfin, Telle est la conséquence de votre non-espérance. » Donc, vous euh, voyez, là, vraiment, même ça, ça a un côté presque litanique, comme on se dit, mais disons il y revient tout le temps, il le répète. Enfin, c'est dangereux de répéter quelque chose comme ça qui est faux. <rire> c est, c est, puisque, justement, le, le, nous éprouvons nous nous, nous tous une sorte de malaise, presque, en disant... En disant même, euh, on a même, même, quand on le lit, on se dit là je dis quelque chose qui qui, euh, qui me choque. Hein. Je, je, je lis l'apôtre, oui, mais il m'oblige à prononcer quelque chose que, que je désapprouve, hein. et à savoir le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, on ne s'est pas réveillé d'entre les morts. Et de ta vie foi, de ta foi, allez, oui, vie du vie coup de ta foi. Donc c'est vrai que dire tout dire tout ça, euh, bah, ça nous met mal à l'aise. Hein. Et donc là on sent bien vraiment que c'est on, on sent Paul ce pasteur admirable, ce, ce docteur de la foi extraordinaire. Qui, qui vraiment fait pénétrer le contenu de notre foi, et du coup de notre espérance, jusque dans les fibres intérieures de notre être. Enfin, il, il s'appuie vraiment sur l'être intérieur pour argumenter. Cet être nouveau qui croit au Christ, c'est là-dessus qu'il s'appuie, comme d'un levier, en quelque sorte, pour faire germer l'espérance complète. Évidemment, c'est ça qui est aujourd'hui tout à fait intéressant pour nous, n'est-ce pas C'est ce lien entre ce qui est cru, de façon indubitable, la résurrection du Christ et euh, l'espérance de ressusciter avec lui. Euh, le... C'est intéressant, si vous voulez, parce que, le... Dans le... là où on voit aussi le côté très situé de la prédication de saint Paul, euh, puisque dans un univers juif, c'était précisément l'inverse, puisque pour les juifs... Euh, la résurrection des morts fait partie de la tradition, hein, de, en tout cas des traditions majoritaires, euh, à l'époque du Christ. Euh, et, et ce qui, en revanche, fait difficulté, c'est la résurrection d'un seul. Euh, et euh, parce que, du coup, on voit bien que, d'ailleurs, le Christ lui-même le dit, hein, quand, euh, à un moment, ses apôtres euh, se demandent ce que cela pouvait signifier « ressusciter d'entre les morts », c'est-à-dire... Être seul à ressusciter, tandis que les autres restent dans les tombeaux. Donc ça, dans l'univers juif, c est, c est dans ce... on voit bien que le problème est celui-là. On croit à la résurrection générale, et on l'espère. En revanche, la résurrection d'un seul est problématique. D'ailleurs, les lectures de, de l'Octave de Pâques le montrent. Le contre-évangile élaboré par les grands prêtres, vous direz qu'on a volé son corps, etc. Bref, Donc on sent bien que cette résurrection d'un seul pose difficulté. Là, dans l'univers grec, qui n'est pas donc, un univers juif de, de Paul, euh, c'est l'autre point qui fait difficulté. C'est-à-dire que là, le, à la limite, on est prêt à croire à la résurrection d'un seul, mais en revanche, on n'y croit pas, euh, on n'espère pas la résurrection des corps. Alors euh, là, il y a certainement quelque chose sur, qui est fort intéressantes euh, Vous savez qu'en en, en grec, le verbe « zein, », c'est-à-dire « vivre à la corinthienne » signifie « vivre en débauché <rire> ». Et d'une certaine manière, il y a quelque chose à qui nous touche de très près, euh, à savoir les doutes ou l'absence d'espérance qu'il peut y avoir sur euh, la, la résurrection d'un corps souillé euh, par les vices, par les passions, par le mauvais usage que l'on en fait. Et euh, il y a un rapport très étroit ici que nous montre en fait cette, ce problème des Corinthiens entre vie morale et espérance en la résurrection c'est-à-dire que euh, c'est difficile de justifier la résurrection d'un corps qui a servi à toutes les débauches et à toutes les luxures. Et alors, à l'inverse, du coup, Paul, c'est pour ça que dans l'Épître aux Corinthiens, la première en particulier, il prêche beaucoup sur le respect du corps, le respect de la discipline sexuelle, le respect du corps eucharistique. Vous êtes le temple de l'Esprit, votre corps est le temple de l'Esprit, précisément parce que, c'est bien ce, cette vie morale, cette vie selon les commandements, euh, qui, d'une certaine manière, euh, prépare, fait grandir, fait germer aussi l'espérance de, de la résurrection du corps. On voit qu'il y, y a un rapport assez étroit entre les deux. Et, euh, et, et au fond, je pense que Paul s'attaque à cela aussi, lorsqu'il constate cette disjonction chez les Corinthiens entre le, la croyance que le Christ est ressuscité et l'absence d'espérance pour leur propre corps, c'est-à-dire au fond de cette manière une sorte de d'acquiescement ou de de, de résignation euh, à la à, eh bien à, à, à, à la face, au, face aux face vices, face aux passions, qui fait que n'espère plus euh, faire revivre ce corps souillé. Il y a une véritable une véritable dévalorisation du corps oui. Oui. Euh, qui, qui, qui est finalement ce contre quoi Paul s'élève. Exactement, et du coup, on voit pourquoi les, les Corinthiens, c'est là où ils sont sincères, si vous voulez. C'est que, et du coup, c'est là aussi où leurs questions sont tellement actuelles par certains côtés. Hein. Ils sont sincères, c'est qu'ils sont prêts à croire à la résurrection du Christ parce qu'ils savent que le Christ est tout pur, est tout, euh, et, et, et sans péché, et, euh, et, et donc lui, eh ben, que lui, son corps n'est pas souillé. Mais en revanche, après, pour l'accepter pour soi, c'est là où ça devient difficile. Parce que, d'une certaine manière, on voit que ça exige de, de notre part euh, conversion, discipline, à euh, 16 Et donc ça paraissait euh, plus facile d'accepter euh, une, euh, une vie éternelle euh, sans corps, voilà. finalement une espèce de vie pure, euh, de, voilà. de, de pure vie un peu angélique, euh, de, de, spirituelle, dans lequel on serait débarrassé finalement de cette... Euh, de, de, de, de, soit de cette prison, ou en tout cas de, de, de ce corps de péché. Exactement, oui. Alors, euh, le... Le, donc, l'argumentation, le, le, euh, on va voir comment elle fonctionne un petit peu. Euh, vous avez vu que Paul, ce qu'il nous dit, c'est que, euh, manifestement, euh, ne pas croire en la résurrection des corps entraîne nécessairement que le Christ n'est pas ressuscité non plus. Bon. Alors, pourquoi Est-ce que ça veut dire que c est, c est, la résurrection serait impossible en général et que croyant à l'impossibilité générale de la résurrection des corps, on, nécessairement, on en est conduit à, à nier celle du Christ lui-même. Bon, c'est un argument qui est relativement euh, plat, un peu faible, euh, parce qu'après tout, s'il n'y a pas de résurrection, il pourrait toujours y avoir une exception. Euh, en tout cas, celui qui la, celui qui la mériterait, c'est bien le Christ. Parce que précisément, lui, son corps est totalement immaculé et ça de la vie même des Corinthiens. Donc, je crois qu'il y a un argument plus fort, en fait, qui fonde le, le, ce que Paul, enfin, le, la structure de, argumentative, c'est le suivant, c'est que le, le mystère de l'incarnation n'est pas pour Jésus, mais pour son corps, qui est l'Église. Euh, il est mort pour nos péchés, et pas pour céder à une nécessité de nature. Ce qui justifie la mort du Christ... Enfin, ce qui justifie, il la justifie factuellement en quelque sorte. Hein, c'est bien d'être mort pour nos péchés et d'avoir accepté volontairement d'endurer les supplices des méchants euh, pour euh, pour nos péchés, pour nous laver de nos péchés. Et euh, du coup, ça, le même argument vaut analogiquement pour la résurrection. Il est la raison d'être de sa résurrection, c'est la nôtre. Et donc c'est pour ça que si on ne croit pas en la résurrection, ou plutôt si on ne l'espère pas, on rend vide et vaine la résurrection du Christ lui-même. Et ça, c'est admirablement formulé par saint Ambroise dans son traité sur la mort de son frère. Je vous le cite. « Nous voyons quelle est la gravité du sacrilège de ne pas croire à la résurrection. Si nous ne ressuscitons pas, en effet, le Christ est mort pour rien. Le Christ n'est donc pas ressuscité. » Citation de 1 Corinthiens 15, notre texte. Et là voilà comment commente euh, Ambroise « Car s'il n'est pas ressuscité pour nous, il n'est certainement pas ressuscité du tout, lui qui n'avait pas de raison de ressusciter pour lui-même. L'univers ressuscite en lui, le ciel ressuscite en lui, la terre ressuscite en lui, il y aura un ciel nouveau et une terre nouvelle. Sur quel plan la résurrection lui était-elle nécessaire à lui-même, lui que ne retenait pas les liens de la mort ?» Donc euh, ici, là, je, je crois que ce qui est magnifique d'une certaine manière, c'est que euh, Ambroise nous montre le rapport qu'il y a de, de la charité du Christ, euh, qui donc euh, est allé jusqu'à souffrir la mort, de, a connu la résurrection pour nous. Hein, il l'a fait par amour de ses frères. Euh, tout ce, tout ce, même son incarnation dans le sein de la Vierge, il l'a faite pour pour les hommes, et pas pour lui, parce qu'au fond, pour lui, ça Qu'est-ce que ça a ajouté Au deuxième, à la deuxième personne de la Trinité, l'incarnation n'ajoute strictement rien. Ce que, ce que, ce que Paul dit, c'est si <rire> si que nous, si les morts ne se réveillent pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Hein, voilà. c est, c est, la, la, la raison pour laquelle il, a, il, il est ressuscité, c'est pour que les morts ressuscitent. Alors évidemment, ce qui est magnifique là-dedans, c'est de voir ce rapport intrinsèque que Paul pose entre ce que nous croyons, c'est-à-dire ce qui est déjà réalisé, à savoir la résurrection du Christ et l'objet de notre espérance qui est de ressusciter des morts avec lui. Et que là, a, on en reparlera, il y a une authentique causalité que la, que la résurrection du Christ opère sur nous, sur nos corps qui sont encore voués à la mort, mais qui ne, ne sont voués à la mort que de façon transitoire. Et là, pour le coup, nous attenions vraiment à un des objets euh, les, tout à fait euh, précis de l'espérance chrétienne, euh, à savoir que, et, et, du, et de son infallibilité aussi. Sa certitude. Que, sa, sa certitude, voilà. Oui. Donc, si, si, je, si je comprends bien, euh, on a une, une véritable... Enfin, enfin, dans ce texte, on voit une véritable nouveauté chrétienne euh, de l'espérance. L'espérance prend une nouvelle tournure... À cause de la résurrection du Christ, d'une part, euh, d'une part, l'espérance que nous att ce que nous espérons de Dieu, qui est la vie éternelle, inclut l'espérance de la résurrection des corps. On ne peut pas dissocier l'espérance de la vie éternelle d'une espérance de la résurrection des corps. Et, et d'autre part, puisque cette résurrection est euh, plus plus exactement, puisque cette vie éternelle est âme et corps, euh, cet objet de notre espérance va déterminer notre manière de vivre euh, ici-bas. C'est bien ça Oui, alors je, je pense que, de fait, le, le judaïsme, sur cette question, n'était pas unanime. Euh, L'objet de l'espérance était beaucoup moins... Euh, existait, bien sûr, la vie éternelle, en tout cas. Euh, mais euh, que, ce, que cet objet précis soit la résurrection de la chair n'était pas accepté par tous. Et euh, pour nous, évidemment, que cette, cet objet-là apparaît dans toute sa clarté du fait que c'est le Christ qui est ressuscité. Donc c'est bien l'un d'entre nous. Et euh, la, la, cette, cette, ce rapport que Paul pose entre la résurrection du Christ et la nôtre, de fait, inclut nécessairement dans cet objet de l'espérance la résurrection de la chair. C'est impéré par... Euh, la résurrection du Christ. Parce que euh... Et d'autre part, il y a autre, un autre détail, c'est que euh, la résurrection du Christ précède, manifestement, de, de, au moins déjà plusieurs millénaires, la résurrection des autres hommes. Donc, nous qui sommes disciples du Christ, et donc ressuscités par lui, par le baptême, nous avons bien à vivre avec notre corps aujourd'hui, promis à ressusciter, d'une certaine manière, qui n'est pas anodine. Enfin, que, que notre, puisque nous sommes ressuscités avec le Christ, ça inclut une discipline, une, une manière de vivre avec notre corps pour la résurrection. Et, et ceci indique bien, donc, la, la, la manière de recevoir la grâce que l'on célèbre à Pâques. Quand on célèbre Pâques, on reçoit la, la manière propre de recevoir cette grâce, euh, c'est d'insérer, de, re, de recentrer notre espérance, ou de mmh. la réorienter vers une espérance qui inclut la résurrection de la chair. Mmh. Mmh. Hein? Donc euh, une vie dans laquelle euh, euh, âme et corps sont saisis et, le, et, et trouvent leur vie euh, comme le Christ est vivant. Non, bien sûr, oui. Ça, On sent bien que c'est la... vraiment lié à oui, ce que nous célébrons à Pâques, euh, à cause de ce rapport est intrinsèque, entre la résurrection du Christ et la nôtre, qui nous a changé réellement par le baptême. Frère Éric, quelques aperçus sur justement ce, ce thème de l'espérance la, de, la, de, de la résurrection des corps et de son lien avec la résurrection du Christ. La résurrection des corps et la résurrection du Christ. Le, le, ce texte de, de saint Paul nous a, nous a permis vraiment d'entrer dans, dans, dans le propre même de, de, de la foi chrétienne et on s'est rendu compte de, du choc que cela a pu représenter pour toute l'Antiquité, aussi bien juive, dans l'espérance juive, que dans l'espérance de la philosophie simplement païenne. On est dans la vie spirituelle, dans une, dans une recherche. L'espérance est une vertu théologale. À l'intérieur de cette vie spirituelle, il y a une place nécessaire pour la chair, pour le corps, qui est, qui est vraiment inouïe. Et donc, au fur et à mesure des siècles, des premiers siècles de la réflexion chrétienne, il y a une défense de la chair qui euh, est illustrée par plusieurs auteurs. Et au début du IIIe siècle, nous avons plusieurs traités qui défendent la résurrection de la chair, que ce soit à Athènes ou en Afrique, à Carthage, avec Tertullien, un écrivain ecclésiastique, Tertullien, dont je vais vous présenter un texte dans lequel on retrouve cette articulation, ce rapport intrinsèque vers une formulation d'une causalité entre la foi en la résurrection du Christ et notre espérance, et le contenu particulier de cette espérance au sujet de notre propre chair. De notre propre chair. Et je vais vous conduire à ce texte, avant de vous y conduire, quelques préalables. Cette, ce traité de, de Tertullien, euh, de la résurrection des morts ou de la résurrection de la chair, est un traité qui appartient à un ensemble de textes tertulliens, euh, ensemble dans lequel Tertullien défend la chair, défend le corps. Et dans ce texte, Tertullien commence une tradition latine qui va essayer d'appréhender avec le plus de réalisme possible Qu'est-ce que l'on entend par résurrection de la chair? On aura même des questions parfois saugrenues, même d'Augustin dans la cité de Dieu. Par exemple, un homme qui est dévoré par des poissons dans la mer, comment va-t-il ressusciter? Bref, on a cette tradition d'un réalisme parfois cru au sujet de ces questions-là. Tertullien défend la chair et il va la défendre de façon très, très ample. Tertullien a une formation de, de rhéteur et je vais vous Simplement vous lire une petite, un petit extrait dans lequel on a une belle formule de Tertullien, un jeu de mots entre caro, la chair en latin, verbum caro, factum est, et cardo, qui a donné en français le mot de charnière, c'est le gond, c'est ce qui permet à la porte de s'ouvrir, c'est petit, petit, cette petite pièce métallique qui permet à, à deux battants de, de communiquer et, et de s'ouvrir. Et, et Tertullien nous dit que la chair est le gond, la charnière du salut. Tout notre salut, toute l'histoire de notre salut passe par notre chair. Au baptême, c'est notre chair qui reçoit de l'eau. Et il a tout toute un petit développement dont je vous lis quelques extraits pour que vous entendiez Tertullien. Il suffirait à la chair que nulle âme ne put absolument obtenir le salut à moins de croire pendant qu'elle est dans la chair tant il est vrai que la chair est la charnière du salut. Quand l'âme est enrôlée au service de Dieu, c'est la chair qui la met à même de recevoir cet honneur. C'est la chair en effet qui est lavée pour que l'âme soit purifiée, la chair sur laquelle on fait les onctions pour que l'âme soit consacrée, la chair qui est marquée du signe sacré pour que l'âme soit fortifiée, la chair qui est couverte par l'imposition des mains pour que l'âme soit illuminée par l'esprit, la chair enfin qui se nourrit du corps et du sang de Jésus-Christ, pour que l'âme se repaisse de la substance de son Dieu. Elles ne peuvent donc être séparées dans la récompense, puisqu'elles sont associées dans le travail de cette vie ici-bas. Les sacrifices agréables à Dieu, je veux dire les laborieux exercices de l'âme, les jeûnes, les abstinences, la sobriété, tout ce qui accompagne la mortification des sens, c'est la chair qui l'exécute à son détriment. » Voilà un petit exemple donc de ce traité qui prépare, qui prépare ce texte où on a l'écho de la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, avec cette articulation. Et avant de lire ce texte, encore un autre petit préalable, un coup d'œil de génie, je crois, de, de Tertullien, c'est d'étendre notre regard. Saint Paul dit bien que le grand malheur des hommes, en fait, si nous avons commencé à espérer dans le Christ jusqu'à maintenant pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables des hommes. Le grand malheur des hommes, en fait, c'est d'avoir des œillères et de ne voir ni vers le plus loin, ni vers ce qui nous précède. Avec la résurrection de la chair, nous voyons vers le plus loin, nous regardons vers notre avenir, Tertullien a ce coup d'œil de génie qui fait partie de sa théologie de concevoir la résurrection de la chair aussi par rapport à la création de l'homme. Pour Tertullien, Dieu qui crée l'homme, il le crée en modelant l'homme avec la glaise du sol, il modèle l'homme avec ses mains. Donc il y a cette, ce travail de, de, de Dieu ce travail de pétrissage, la, de, la, de, la de poterie, pétrissage, euh, de, poterie oui. de Dieu. Et donc, du coup, non seulement c'est un insigne honneur pour l'homme d'avoir été pétri par Dieu, mais en plus, il est pétri pour représenter, pour donner déjà l'image de Jésus-Christ, du Verbe qui va s'incarner et qui va ressusciter. Donc, cette présence de Jésus-Christ dans la création de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu... Marque déjà la chair de cette espérance de résurrection. Et j'arrive enfin au texte, au texte, donc avec cette, cette allusion à, à Saint Paul, où on trouve cette belle articulation, cette causalité, déjà une, une certaine for formulation de cette causalité. L'apôtre, à mon avis, ayant exposé aux Corinthiens tous les préceptes de la discipline ecclésiastique, avaient renfermé le fondement de l'évangile et de leur foi dans la vérité de la mort et de la résurrection de notre Seigneur afin donc, Paul fait un résumé il résume tout dans mort et résurrection de notre Seigneur afin de faire sortir la règle de notre espérance de ce qui en est le principe Tertullien cite la, le texte que nous a lu Renaud quel est ici le but de l'apôtre Que nous engage-t-il à croire La résurrection de mort, la résurrection des morts que certains nient. Il voulait donc qu'on y crût à l'exemple de la résurrection de notre Seigneur. Il n'en faut point douter. Dis-moi, l'exemple s'emprunte-t-il aux choses qui se ressemblent ou aux choses qui diffèrent Aux choses qui se ressemblent. Comment donc Jésus-Christ est-il ressuscité Dans sa chair ou non « Infailliblement, si tu entends avec les Écritures qu'il est mort et a été enseveli, mais mort et enseveli dans sa chair, tu accordes aussi qu'il est ressuscité pareillement dans sa chair. La substance qui est tombée par la mort, qui a été gisante dans le sépulcre, c'est celle-là qui est ressuscitée, non pas tant Jésus-Christ dans la chair, que la chair dans Jésus-Christ. Si donc nous devons ressusciter à l'exemple de Jésus-Christ, qui est ressuscité dans la chair, il est vrai aussi que nous ne ressusciterons pas à l'exemple de Jésus-Christ si nous ne ressuscitons pas également dans la chair. » Voilà comment Tertullien articule ces, ces, deux, ces deux éléments, cette espérance qui est inscrite dès l'origine, dès la protologie et la foi en la résurrection du Christ. C'est très intéressant parce qu'en fait... On, euh... Tertullien passe par la création pour rendre raison de ce lien entre le Christ ressuscité et notre résurrection, oui. et l'espérance de notre résurrection. Et, et en fait, finalement, le Christ, ne, en ressuscitant, vient nous révéler ce qui était déjà euh, inscrit, en nous, inscrit en nous, puisque c'est comme ça que Dieu nous a façonnés pour cela. Oui. Donc, vraiment, effectivement, il ressaisit toute l'histoire du monde, il oui. remonte oui. à, à l'origine, pour trouver dans le, à l'origine ce lien entre le Christ et nous, qui ferait que, quand on voit le Christ ressuscité, on voit aussi oui. euh, ce pour quoi nous sommes faits. Et oui, parce que même avant le péché, Adam a été créé, euh, a été pétri du limon. Et donc, c'est cet euh, Adam-là de Limon, qui est fait pour cette union complète avec Dieu. Donc cette union complète avec Dieu ne peut pas se concevoir euh, dans une forme de spiritualisation. Euh, que ce soit à Thénégore ou ici Tertullien en Afrique, il fallait lutter contre plein de conceptions, toutes fantaisistes, avec beaucoup d'imagination, d'une survie spiritualisée et une spiritualisation euh, plus, plus, comment dirais-je, plus, plus fine, plus épurée que toutes les sortes de, sorte de vie spirituelle sur terre. Il fallait croître dans la spiritualisation. Et donc, on peut là, on peut effectivement voir chez Tertullien euh, un souci en fait global, c'est-à-dire que il s'agissait non seulement de défendre la, la, la foi en la résurrection des corps, mais il fallait aussi, euh, de la, il fallait aussi établir la dignité. De la créature, la dignité oui. de l'homme oui. comme euh, dans, dans, dans, dans sa chair. Dans sa Donc chair. En, en fait, oui. c'est peut-être ça ce qui a conduit oui. Tertullien oui. à oui. relier oui. l'espérance en la résurrection et oui. la création. Oui. Hein, C'était le moyen de, de montrer la dignité de la chair de oui. bout en bout. De, si bout, on en peut bout. Dire. de bout en bout. La, juste oui. une autre chose à laquelle je pensais en, en écoutant. Euh, C est, c est, cette insistance de Tertullien sur la place du corps, et on, on comprend maintenant pourquoi, euh, c est, c est, elle, est plus, elle nous frappe d'autant plus aujourd'hui où, en période de confinement, on ne peut plus avoir accès au sacrement hein. euh, C'est que euh, Tertullien manifeste bien que Dieu vient, euh, la, les, les, les grâces de salut nous viennent par la chair, il faut du concret. On ne peut pas se contenter euh, de, de, de. même d'une très belle messe euh, euh, télévisée ou euh, sur Internet. Euh, y, y, y, nous avons besoin, et, et, et nous sommes dans l'espérance ou dans l'attente, de pouvoir revenir, retrouver ce contact charnel avec les sacrements. Absolument. Les sacrements viennent à nous par la chair. Par la chair. On a. On a en germe déjà toute une théologie de l'instrumentalité de, de la chair, de, de, vraiment de cette, cette belle formule est belle. Tout, enfin, nous entrons dans, dans notre vie de salut par la chair, par cette chair. Le passage par, euh, par Saint Thomas va nous, nous présenter en fait une, euh, la même défense que Tertullien mais sur un autre fondement. Alors ça c'est intéressant, hein, qu'on peut voir ici une, une, une, une petite différence dans laquelle Thomas n'a pas, pas besoin, si on peut dire, de remonter à la création et de dire « c'est parce que l'homme a été formé sur l'image du Christ que, euh, que la résurrection de l'un entraîne la résurrection des autres », mais il va au contraire s'appuyer sur la causalité même du Christ en train de ressusciter. Dans ré... Quand il ressuscite, il cause pour nous notre résurrection. Alors, euh, je voudrais juste euh, donc revenir sur, sur sur sur ce lien là euh, en, euh, en en montrant que euh, c'est une des raisons avancées par Thomas pour euh, pour la comment dire la, la raison d'être de la résurrection du Christ, c'est pour notre espérance, il y, a, il y a eu plusieurs raisons que Thomas donne à la, à pourquoi fallait-il que le Christ ressuscita. Pour plusieurs raisons, mais l'une d'elles, c'est l'espérance. Et je vous la lis dans la somme de théologie. Il fut nécessaire que le Christ ressuscita pour l'exaucement de notre espérance. Car lorsque nous voyons le Christ ressuscité, lui qui est notre tête, nous espérons que nous aussi nous ressusciterons. C'est pourquoi Paul dit, 1 Corinthiens 15, Merci. « Si l'on prêche que le Christ est ressuscité des morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ?» Il est dit aussi en Job, « Je sais, c'est-à-dire je sais par la certitude de la foi, que mon Rédempteur, dit Job, que mon Rédempteur, c'est-à-dire le Christ, vit, c'est-à-dire vit en se relevant des morts, C'est n'est pas simplement qu'il vit dans l'abstrait, c'est qu'il vit parce qu'il se relève des morts, et c'est pourquoi, continue Job, « je me lèverai de terre au dernier jour, voilà l'espérance qui est déposée en mon sein ». Et donc en fait, la, la résurrection du Christ, c'est comme si ça imprimait à l'intérieur du cœur humain, ou à l'intérieur du corps humain, directement, cette espérance de ressusciter. Euh, alors, essayons de, de, la, de, de comprendre cette, ce, ce lien qu'on qu a approfondi depuis tout à l'heure entre foi dans la résurrection du Christ et espérance dans notre résurrection. Oui. une question. Quand tu dis que c'est l'exhaussement de notre espérance, c'est avec H ou sans H, exhaussement Oh, c'est une... c'est surélévation. Oui, c'est ça. Donc, avec un H. Sur, ça, avec exemple. un H. Ouais. Oui, pardon, excuse-moi. Oui. Euh, je reviens donc euh, euh, à... à à la source de, de, de cette affirmation. Euh, on en voit un exemple, euh, en fait, le Christ la manifeste le plus au moment de la résurrection de Lazare, quand il affirme « Je suis la résurrection et la vie euh, ». Voici comment Thomas euh, euh, euh, commente ce texte de Jean 11. Euh, Jean, euh, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie, qui croit en moi, même s'il meurt, vivra hein? ». Croire « Même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. » Alors, voici le commentaire. Le pouvoir du Christ est vivificateur. Et c'est pour cette raison qu'il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Donc, il a en lui un pouvoir, une puissance, qui euh, est une puissance de vivification. C'est comme s'il disait à Marthe, « Crois-tu que ton frère se relèvera au dernier jour ?» Et, poursuit Thomas, c'est comme s'il lui disait, « La totalité de ce qui arrivera quand les hommes se relèveront, ce sera par ma puissance. C'est pourquoi moi, dont la puissance est telle que tous se relèveront, je peux aussi faire se lever ton frère maintenant. »« Il faut savoir, » continue Thomas, que lorsque le Christ dit « Je suis la résurrection », cette parole possède une tournure causale. C'est comme s'il disait « Moi, je suis la cause de la résurrection ». Hein, donc, c'est quand il, il dit « Je suis la résurrection », c'est pas simplement un constat, c'est pas simplement un fait, c'est une, une l'expression d'une causalité. « Je suis la source de toute résurrection ». On a l'habitude d'employer ce genre de tournure seulement à propos de ce qui est la cause de quelque chose. Or, le Christ est la cause totale de notre résurrection, autant de l'âme que du corps, autant des âmes que des corps. Des âmes, parce qu'il euh, est la cause de la résurrection de notre âme du péché, de la mort spirituelle. C'est lui qui pardonne, c'est lui qui apporte la grâce de la, du pardon. Et pour le corps, c'est lui qui apporte la vie de, ramène la vie du corps. Et c'est en réunissant le corps à l'âme. C'est pourquoi en disant je suis la résurrection, il parle de manière causale comme s'il disait tout ce qui se relève dans les âmes et dans les corps arrivera par moi. Et il cite alors Saint Paul euh, 1er Corinthiens chapitre 15, la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts et euh, il continue à parler à la place du Christ, « Lorsque je dis « Je suis la résurrection »,» lorsque le Christ dit « Je suis la résurrection », il le dit en disant « Cela me vient de ce que je suis la vie, car il appartient à la vie que certains soient ramenés à la vie, comme il appartient au feu que la mèche éteinte soit rallumée. » Ainsi était-il dit plus haut, dans le Christ était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et donc, en fait, ce sur quoi là, là on voit le, le changement de fondement par rapport à Tertullien, ce sur quoi Thomas va rapprocher, va approcher cette ce, cette puissance de la, la résurrection du Christ, c'est le Christ qui a cette puissance de vivification de telle sorte qu'à la fin des temps, la matière sera reformée pour être réunis à l'âme des défunts, à nos âmes. Et que le, le corps sera reformé, réunifié, et que nous revivrons par cette vie. Donc c'est vraiment, pour lui, c'est cette puissance. Euh, et euh, un, un troisième point que, que, sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que pour Thomas, cette action de, de puissance, cette puissance dans laquelle la mort est vaincue, et même la mort corporelle sera vaincue en ce que chaque corps retrouvera sa, son union à l'âme, et que chaque corps sera reformé et retrouvera une union à l'âme, eh bien, c'est le signe même de ce que le Christ appelle remettre la royauté à son Père. Mmh. Hein? Euh, et il commente ici un passage un peu plus loin de, de 1 Corinthien. « Ce sera la fin de la résurrection, cette fin... » ne consistera pas à vivre de la vie du corps et de ses plaisirs, mais à s'unir à Dieu par la vision immédiate et la fruition bienheureuse. Voilà l'objet de notre espérance, vivre avec Dieu, euh, avec la jouir de Dieu. Et, dit Thomas, ceci, c'est remettre le royaume à Dieu le Père. Et c'est pourquoi l'apôtre dit, lorsqu'il aura remis, c'est-à-dire amené le royaume, c'est-à-dire les fidèles qu'il s'est acquis par son propre sang, à Dieu le Père, c'est-à-dire en présence de Dieu, qui est son Créateur en tant qu'il est homme, en tant que le Christ est homme, et qui est son Père en tant qu'il est Dieu. Et à ce moment-là, il remettra ce royaume pour ne pas l'accaparer, étant roi avec le Père et le Saint-Esprit. Donc, euh, c est, c est, la, ce, ce que Thomas nous présente, c'est vraiment cette, cette perspective de, en fait, de la victoire pascale qui va s'étendre et qui va aller jusqu'au bout par la résurrection de toute chair. La puissance qui s'est déployée dans Pâques, c'est ce qui va s'accomplir dans toute chair. Euh, pour finir, sur le, je reviens sur le, le texte qui fait l'objet de notre, notre intérêt aujourd'hui, euh, et euh, où Thomas en fait envisage tous ces, ces différents niveaux de répétition de Paul sur « mais si nous ne croyons pas à la résurrection des morts, Veine et notre foi, euh, et, et donc où il montre en fait les incohérences des Corinthiens. Donc ce que ce que tu, tu disais euh, Renaud, ce que tu avais souligné, les incohérences des Corinthiens. Et euh, Thomas en fait voit dans les trois formules qui, que, te, que que Paul accumule les trois trois incohérences différentes. Premièrement, euh, celui qui euh, qui, euh, euh, qui, qui croit que Dieu, que le Christ pardon, vient purifier les péchés par la foi. Et euh, si le Christ n'est pas ressuscité des morts, si on ne croit pas que le Christ est ressuscité des morts, alors les péchés non plus ne seront pas remis. Et comme l'apôtre la, comme l'ajoute, vous serez encore dans vos péchés. Donc, c'est donc, bien beau de ne pas vouloir de la résurrection des morts, mais si vous n'en voulez pas, vous ne serez pas non plus purifié de vos péchés. Deuxième incohérence, euh, du point de vue des... Euh, euh, on pourrait se dire, mais même si la foi ne purifie pas les péchés, à tout le moins, on pourrait être purifié par des bonnes œuvres. Hein donc on va racheter nos péchés par des bonnes œuvres. Et là, on aurait une deuxième incohérence qui serait que si c'est il faut des bonnes œuvres pour racheter les péchés, on n'a pas besoin de, de ressusciter des morts, mais mm -hmm. que, euh, et, et que la, les bonnes œuvres suffisent à racheter des péchés, à ce moment-là, ceux qui sont morts, eux, ils sont fichus, parce que eux mm -hmm. ne pourront pas, euh, ils, sont, ils sont morts, ils ne peuvent plus faire de bonnes œuvres, mm -hmm. et donc ils ne pourront plus ressusciter, ils ne pourront plus revenir à la vie, parce qu'ils euh, euh, sont morts, euh, dans, dans leur péché, dans le péché. Troisième raison, on pourrait encore dire, là je cite Thomas, on pourrait encore dire, moi je ne m'occupe pas de la question des péchés, je ne me soucie pas des morts, pourvu que j'ai dans cette vie le repos et la tranquillité. Hein. Et donc euh, l'apôtre ajoute, là vient se loger une troisième incohérence. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ. « Nous sommes les plus malheureux des hommes. » Et, euh, continue Thomas, l'apôtre introduit ce raisonnement, « S'il n'y a pas de résurrection des morts, il s'ensuit que les hommes ne peuvent obtenir aucun bien, sinon des biens de cette vie. Hein? » Donc, il n'y a rien à espérer pour plus tard, pour des biens du corps, c'est seulement pour aujourd'hui que nous avons à espérer des biens du corps. Et s'il en est assis, eh bien, les chrétiens sont les plus malheureux, puisqu'en cette vie, ils supportent tant de maux et de tribulation. Euh, donc c'est pour, pour cela que Paul dit, mais s'il n'y si a pas de résurrection des morts, à ce moment-là, profitez-en. Hein, pour, pourquoi vous embêtez avec une, une morale chrétienne qui vous impose un certain nombre de choses, si ce n'est pas pour ressusciter dans votre corps voyez. Donc euh, et, euh, et ici, Thomas évoque deux situations que, qui sont assez... Euh, euh, comment dire, qui, qui qui nous parle, je pense, aujourd'hui. Euh, D'un côté, le fait que euh, si euh, on, on nie la résurrection des corps, il est bien plus difficile de tenir l'immortalité de l'âme. Parce oui. que les deux sont liés. Et celui qui ne croit pas à la résurrection des morts, en réalité il va finir par chercher des dérivatifs pour justifier de quelque manière une immortalité de l'âme, ou même il va tout simplement perdre l'espérance dans l'immortalité de l'âme euh, et, et perdre l'espérance d'une vie euh, bienheureuse. De la même façon, euh, de la même façon euh, euh, si je n'espère qu'une vie heureuse spirituellement, c'est-à-dire que si je n'espère pas la résurrection de mon corps, eh bien, en réalité, je n'espère pas véritablement être heureux parce que mon corps fait partie de ce que je suis. Je, je lis le texte de Thomas. « S'il est certain que l'homme désire naturellement son salut, cependant, l'âme, étant une partie de l'homme, n'est pas l'homme tout entier. Mon âme, ce n'est pas moi. Par conséquent, bien que mon âme obtienne le salut dans l'autre vie, cependant, ce ne sera pas moi ou bien n'importe quel homme qui l'obtiendra. Et donc, euh, obtenir simplement une vie de l'âme euh, à jamais, ça n'est pas encore euh, être, euh, avoir atteint soi-même la béatitude. Tant que le corps n'est pas associé à cette espérance, il y a quelque chose qui manquera. Donc, ça, je ne serai pas euh, ce sera peut-être quelque chose qui sera bien heureux, mais ce ne sera pas moi. Ce sera pas moi. Hein? Et, euh, bon, euh, euh, Thomas évoque justement le fait, l'importance euh, d'insérer de, de, cette espérance de la résurrection euh, pour euh, changer notre vie. C'est-à-dire que cette espérance de la résurrection des corps, tout d'un coup, donne une importance à ce que nous vivons ici, à la fois dans ce que nous refusons, comme Tertullien le soulignait, hein, euh, notre chair euh, elle va être le lieu aussi de privation, de, du fait qu'on va renoncer à certaines choses, à certains plaisirs, mais euh, ce n'est pas un renoncement pour nier la chair, c'est au contraire à cause de sa dignité, à cause de sa fin. Elle est pour une espérance de vie éternelle. Donc tout d'un coup, elle est exaucé, comme dit Thomas, euh, relevé, surélevé, euh, pour, pour, pour, pour mener une vie à la mesure de la vie éternelle. C'était euh, Ce que tu as dit est magnifiquement résumé par Madame de Sévigné avec son bon sens bourguignon, hein, euh, qui devant les quiétistes disait Épaissez Épaississez-moi la religion qui se volatilise à force d'être subtilisée ». Oui, oui, mais c'est vraiment le fond, alors Bourguignon est chrétien, mais Bourguignon est chrétien, de, de, de, de, cette, de cette foi en la résurrection de la chair, mm -hmm. hein, et qu que l'on voit effectivement dans l'art chrétien, dans la littérature chrétienne, dans la théologie, dans la, dans la liturgie chrétienne, euh, euh, qui, qui, qui est toujours, qui prend en compte la dimension euh, euh, charnelle du salut. Oui, et on n'espérera on pas, on, on pas vraiment l'immortalité de l'âme, comme tu l'as dit, si euh, on n'espère pas dans celle du corps. Oui. Voilà. Et c'est là où on voit, en fait, la, la, je trouve, la, la nouveauté radicale de l'espérance chrétienne. Hein? Elle, elle oblige à dire, si tu ne vas pas, ce que, ce que dit saint Paul, oui. si tu ne crois pas à la résurrection des corps, mais oui. à, à ce moment-là, tout, tout se, oui. se volatilise. Non pas que tout soit là-dedans, oui. mais que oui. c'est, ou, oui. ou comme oui. Tertullien le dit, oui. hein, c'est le pivot, oui. c'est oui. le gond, oui. c'est oui. la charnière oui. Oui. Qui, qui tient oui. Euh, oui. La, la, la foi chrétienne. Adiutorium nostrum in domini, qui fecit celum et terram.